Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un peu d'actualité parce qu'on va suivre un peu le, la saison des altcoins. Comme vous le savez, euh, la domination du bitcoin est un peu plus légère, c'est-à-dire que là tout simplement, on voit qu'il y a un intérêt toujours plus grand pour les autres crypto-monnaies, les altcoins. Et par rapport à ça, on a vu que le mois de mars a été épatant, époustouflant pour beaucoup de crypto-monnaies qui ont vu, quand on voit la courbe des prix, euh, vraiment une belle hausse. Et bien justement, je vais en profiter dans cette vidéo pour parler de quelques-unes de ces altcoins, de ces crypto-monnaies qui sont très intéressante et comme il y en a beaucoup, je me suis dit que pour faire le tri ce qu'on allait voir, on allait plutôt voir des projets qui apportent une vraie solution concrète, euh, c'est-à-dire qui sont pas seulement dans le domaine de la finance parce que oui, je pense que, je ne sais pas vous, moi je suis un peu fatiguée de parler toujours de yield farming et des protocoles financiers purs parce que qu'en fait, on oublie qu'à côté il y a de vrais projets euh, concrets qui sont mis en place et en plus qui s'avèrent peut-être encore plus euh, rentables quand on parle d'investissement et justement, là encore, je fais un rebondissement, il euh, faut savoir qu'il y a quand même une grande différence entre le fait de trader des crypto-monnaies et le fait d'investir des crypto-monnaies. Et quand on s'intéresse aux crypto-monnaies, on fait souvent l'amalgame entre les deux, alors que ça demande deux approches différentes et même deux techniques différentes. Disons, là, je ne vais pas vous faire un exposé sur, le, sur la différence entre les deux, mais quand on investit dans une crypto-monnaie, on va plutôt euh, se baser sur l'analyse fondamentale, c'est-à-dire qu'on va regarder un peu le projet, le sérieux de l'entreprise, etc., voir qui a investi dessus, et on se place un peu dans une approche long terme, c'est-à-dire que s'il euh, y a des pertes à, dans des courtes périodes, on a tendance à holder quand même. Dans cette approche-là, on a tendance donc à acheter, investir et à holdé, hein, comme on dit. C'est-à-dire qu'on ne fait rien et on attend simplement que l'entreprise et que la société, que le projet prennent de la valeur. Alors que quand on est dans une approche de trading, alors en plus, il y a plusieurs manières de trader. Hein. Vous pouvez même scalper. Et là, c'est-à-dire que vous allez regarder des graphes à la minute près. Là, vous allez certes vous baser sur la fondamentale, mais surtout sur de l'analyse technique, c'est-à-dire c'est-à-dire que là, vous allez essayer de repérer des patterns, vous allez regarder bien les graphiques comme il faut, vous aider d'indicateurs financiers, et il y en a des tas pour entrer au bon moment et sortir au bon moment. C'est-à-dire que tout simplement, de mon point de vue, ça demande beaucoup plus de boulot de faire du trading et ça demande quand même une certaine connaissance, sachant que la plupart bah, perdent. Et le trading, surtout, ça demande une certaine connaissance et une puissance de mindset parce qu'il faut vraiment savoir contrôler ses émotions. Enfin, tout ça pour dire aussi que c'est possible aussi de faire les deux. Moi, par exemple, je fais les deux, même si, je vous avoue que pour le trading, je le fais quasiment principalement à l'aide de, de bots de trading, parce que tout simplement, j'ai pas le temps, et je trouve que c'est hyper chronophage de faire du trading sur les crypto-monnaies, tout simplement. Mais donc, c'est possible de faire les deux. Moi, je sais que j'ai tendance à préférer l'investissement classique, là où je m'amuse le plus, ce que je préfère, quoi, tout simplement, au-delà des profits, c'est de regarder le, le projet, de regarder l'équipe, de regarder un peu le, le, le l'enjeu en fait de la société et d'investir au-dessus sans attendre de faire des profits immédiats, même si dans le monde des crypto-monnaies on fait quand même des profits relativement rapidement par rapport aux investissements comme pour des startups etc. Bref on s'éternise pas plus, je vous rassure seulement ce que je vais vous dire parce que c'était pas facile de choisir les crypto-monnaies que je voulais vous présenter il y en avait tellement, ce que je me suis dit c'est que j'allais prendre des projets les plus connus, ceux que peut-être vous avez déjà entendus et surtout comme j'ai déjà dit ceux qui apportent une vraie solution selon moi et selon pas mal d'experts et qui ont pris aussi de la valeur et qui certainement vont en prendre encore. Voilà, tout est dit, on peut commencer avec le premier projet qui m'a beaucoup plu et j'avais envie de vous en parler, c'est le projet Dante, DANT Wireless. Alors là pour le coup c'est vraiment un projet vraiment novateur, c'est en fait un opérateur mobile et internet décentralisé. C'est un service qu'on connaît déjà dans le monde centralisé, mais là que ce soit décentralisé c'est encore plus intéressant et tout simplement par exemple vous pourrez commander une carte, une puce eSIMS avec plus de 60 numéros à l'étranger et vous pourrez aussi commander des données mobiles. Euh, alors je sais que là, on voyage pas beaucoup, mais vous vous souvenez de cet ancien monde où on voyageait, et c'est vrai qu'on était souvent confrontés à ce problème d'Internet. Quand on arrive dans le pays, on n'a pas Internet, on n'a pas de numéro de téléphone. Et bien là, par exemple, ce serait un moyen super en fait, d'avoir toujours Internet. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de souscription à l'année, c'est-à-dire que là, vous payez ce que vous consommez, et vous pouvez immédiatement avoir déjà un numéro de téléphone à l'étranger de votre choix, et commander de la data mobile. C'est vraiment typiquement le genre de projet qu'on attend de la blockchain, au mois de mars la crypto-tente a pris 791%. C'est vous dire comme le projet il commence à faire sensation et d'ailleurs il y a plus de 25 millions d'utilisateurs qui utilisent déjà euh, ce système là donc c'est vraiment potentiellement un bon projet sur lequel investir et potentiellement très rentable vu le volume du marché. Alors voilà pour la première crypto, oui c'est assez condensé parce que j'en ai euh, quand même 8 à vous présenter et mais s'il y en a certaines qui vous intéressent ou vous voulez aller plus loin vous pourrez me le mettre en commentaire et je pourrais faire un détail, un exposé plus complet sur le sujet. Là on va passer à la deuxième au deuxième projet que j'ai vraiment trouvé intéressant aussi c'est Chili's. alors vous en avez peut-être entendu parler là c'est une blockchain qui se dédie spécifiquement au monde du sport et du e-sport et peut-être que vous le connaissez avec le site socio.com qui a été bien accueilli dans son lancement parce que le concept était vraiment sympathique pour tous les supporters de foot en fait les supporters de foot peuvent interagir avec les clubs alors ils se sont montrés hyper innovants et là sur cette plateforme là vous pouvez acheter des tokens vous pouvez en gagner vous avez d'autres privilèges enfin vous avez une meilleure Interaction avec le club, euh, c'est quand même une plateforme qui plaît beaucoup aux supporters et aux équipes euh, d'ailleurs de foot qui font des partenariats de plus en plus avec Chili's et indirectement avec socio.com. Et même si la crypto Chili's a connu une hausse en mars de quand même plus de 700%, il faut dire qu'elle a beaucoup chuté ces dernières semaines, mais globalement comme on parle d'investissement, on peut vraiment penser que ça reste euh, quand même une société qui apporte quelque chose de, de réel et de novateur. Et surtout par exemple, pourquoi moi j'ai investi dans Chili's Parce que tout simplement, je Pense et beaucoup de personnes le pensent que c'est très probablement le futur du fonctionnement des clubs de foot, des clubs de supporters. Et là pour l'instant, on parle de foot. Imaginez quand les autres sports vont aussi se mettre sur ces plateformes là, le marché est juste exponentiel. L'autre projet, j'en suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, c'est Filecoin. Ça a monté comme une fusée. Alors, c'est pas innovant en soi dans la mesure où il y a déjà d'autres projets comme ça, mais la manière dont Filecoin communique et puis les investisseurs qu'elle a eu fait que ça reste quand même un projet euh, vraiment qui a retenu l'attention. Là, c'est du stock décentralisé, c'est-à-dire qu'on peut euh, un peu dans la manière de Dropbox euh, louer son espace de stockage supplémentaire et de la même manière on peut aussi euh, vendre en fait son espace libre. Et si ces projets marchent autant c'est parce qu'il y a une vraie demande et le fait que ce soit décentralisé ça apporte euh, bien sûr plus d'efficacité le fait que ce soit moins cher. Et donc la cryptophile qui atteint déjà 170 dollars euh, le 31 mars c'est euh, globalement un bon investissement dans la mesure où il y a une grosse demande pour ce type de service. Les elle, elle semble stable et elle sait où elle va. Et si Falcon retient autant l'attention des investisseurs euh, institutionnels et des investisseurs comme vous et moi, c'est typiquement parce qu'on sait que c'est un vrai service, un service dont les gens ont besoin, qu'on pourrait potentiellement utiliser et dont la crypto-monnaie a un vrai sens. Ça, ça fait beaucoup, ça, ça a beaucoup d'impact quand vous voulez investir dans un projet. Demandez-vous toujours si le token va être utilisé et pourquoi il va être utilisé. Et là, par exemple, il y a un vrai sens, il y a une vraie utilisation c'est du pain béni pour les investisseurs. L'autre projet qui avait sensation et qui certainement on va continuer à le faire, c'est Helium. Alors, Helium, c'est vraiment un gros projet, il y a du hardware avec, parce que typiquement, c'est une blockchain qui s'intéresse à l'Internet des objets, et vous, comme vous le savez, c'est clairement aussi un marché du futur. Et là, concrètement, ils ont apporté pas mal de choses innovantes. En gros, ils proposent aux personnes, à tout le monde, d'installer un tout petit appareil. Et en fait, en installant cet appareil, ce hotspot, vous allez fournir à des kilomètres de couverture un réseau sans fil, et donc de permettre à des millions d'appareils de se connecter à ce point d'accès. C'est franchement novateur dans le sens où l'appareil déjà est plutôt accessible mais ça coûte quand même 400 dollars. Moi pour la petite anecdote j'avais entendu parler du projet au au début et je voulais participer je trouvais ça vraiment génial mais c'était autorisé enfin ils vendaient l'appareil seulement aux états unis et là après j'ai plus trop suivi. En tous les cas maintenant c'est accessible à tout le monde donc je me demande je sais pas si je vais faire le test euh, si ça vous intéresse pourquoi pas je pourrais en commander un et voir euh, comment ça marche parce que n'oubliez pas et ça c'est le point important de ce projet là c'est que quand vous mettez votre appareil sur la fenêtre en fait tout simplement vous allez faire du minage de crypto monnaie enfin vous allez miner la crypto monnaie hnt et c'est ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de personnes ont choisi de le faire justement pour avoir cette crypto monnaie là et en plus une crypto monnaie qui prend de la valeur sans cesse parce que le projet est franchement intéressant encore une fois hyper utile et ils ont inventé une nouvelle forme de consensus enfin c'est un type de proof of work mais là pour le coup ça s'appelle proof of coverage parce que c'est propre à helium et euh, juste pour la petite anecdote, je ne sais pas si ça a du poids euh, vraiment dans l'absolu. Un des fondateurs, c'est la personne qui avait monté Napster dans les années 90. Vous savez, la première, l'une des premières plateformes peer-to-peer -peer à l'époque dans les années 90. Euh, donc on ne sait pas si c'est un gros impact sur le projet, mais euh, toujours est-il qu'on peut dire que c'est un tout petit peu avant-gardiste et vraiment pas mal. L'autre projet, peut-être vous en avez entendu parler, moi j'aime bien personnellement, ça s'appelle Theta. La blockchain Theta, elle est vraiment intéressante pour le service de streaming et de réalité virtuelle. D'ailleurs, parmi les conseillers proches de la société, on compte quand même le cofondateur de YouTube Steve Chain et Justin Kahn, le co-fondateur de Twitch. Donc, vous imaginez Twitch, YouTube. D'ailleurs, ils ont déjà mis en place une plateforme qui s'appelle Teta TV. Vraiment, si vous connaissez Twitch, c'est similaire à Twitch, mais la grosse différence, et c'est pas la moindre, et ça peut vous intéresser en plus, c'est que là, c'est pas seulement le créateur de contenu qui gagne de l'argent en faisant la vidéo, mais c'est aussi le spectateur qui est rétribué en regardant la vidéo. Vous voyez comme ça peut être génial. En plus, le business model est vraiment éthique. En fait, imaginez, c'est comme si là, vous regardez la vidéo sur Youtube, bon moi je suis censée gagner de l'argent, j'en gagne un peu avec la publicité mais très peu, mais ça c'est pas le, le, le sujet mais en tous les cas, imaginez que là moi je gagne, mais que vous aussi vous gagnez si vous regardez la vidéo donc d'ailleurs en parlant de ça, je me demande si je vais pas passer aussi sur Teta TV dites moi ce que vous en pensez, mais vous euh, voyez moi j'aime bien quand des business models comme ça sont hyper équitables, quand tout le monde gagne et bien par exemple Teta c'est ce qu'elle fait, faut savoir aussi qu'il n'y a pas que Teta qui propose ça mais peut-être je ferai une autre vidéo sur le sujet, il y en a de plus en plus qui, qui, qui permettent ce type de de rétribution là, qui soit équitable et qui soit à double sens, il n'y a pas qu'une seule plateforme qui gagne par exemple, comme c'est le cas comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui donc voilà, je m'attarde pas trop sur ce sujet là parce que je, certainement je veux vous en reparler et en plus pour toutes les personnes qui veulent se lancer sur le streaming etc. et qui hésitent, moi je pense que ça peut être une bonne plateforme pour commencer et au delà de la plateforme de streaming ils ont aussi fait un partenariat hyper puissant avec Samsung, donc de réalité virtuelle, et là encore inutile de vous dire que c'est le futur. Bat à répété au moins 10 fois le mot futur dans la vidéo je crois que ça va aller, merci. Donc vous voyez, la TETA, ça a pris de la valeur en mars, mais très clairement, on peut vraiment penser que ça en va en prendre de plus en plus. Surtout que bah, les services de streaming, ça explose. Les services aussi avec des business models comme ça qui euh, payent les deux parties, euh, ça va nécessairement intéresser tout le monde parce que c'est fair play, quoi, tout simplement. Et euh, d'ailleurs, il y a deux tokens. Hein. Il y a le token TETA, donc de la blockchain euh, TETA, et il y a aussi le TEFUEL, TEFUEL, TEFUEL Téfuel ou Téfule, je sais pas comment ça se dit. Ça se prononce Téfioul aussi une dernière chose importante à préciser au moment où je fais la vidéo sur coin market cap euh, Theta elle est quand même à la huitième place c'est vraiment vraiment un, un indice très important euh, à prendre en compte en fait maintenant on va passer à un projet que qui moi me plaît beaucoup et qui peut être colossal en termes de marché peut-être vous en avez entendu parler c'est pundi x alors c'est une société qui a mis en place donc une carte de paiement ça c'est classique on en a, a l'habitude mais là c'est l'une des premières qui a créé un POS donc, c'est pour ça que je vous disais que ça me plaisait pour ceux qui connaissent enfin euh, je vous ai raconté un peu ma vie euh, la dernière fois dans une faq mais vous avais dit que je m'intéressais pas mal aux terminaux de paiement et là en l'occurrence ils ont créé un terminal de paiement mais c'est magnifique dans lequel on peut accepter donc les devises locales et les crypto monnaies donc imaginez le marché potentiel ils peuvent avoir donc euh, les commerçants des pays développés tout simplement et surtout ils peuvent avoir parce que le POS est plus accessible il y a moins de frais etc ils peuvent avoir quoi les populations non bancarisée et là le marché euh, inutile de vous dire qu'il est gigantesque donc ça prend en compte euh, l'Afrique et, euh, et l'Amérique latine voilà pour ceux qui me demandent pourquoi il y a des coupures et des jump cuts dans mes vidéos c'est à cause de celui là donc bref euh, ce que je voulais vous dire donc voilà le marché il est colossal et par exemple là ils vont lancer l'un des premiers POS au Nigeria Nigeria l'un des pays les plus riches d'Afrique et euh, surtout l'un des pays les, qui utilise le plus de crypto monnaie donc voilà, Pundi X, moi j'ai investi depuis le départ, forcément avec mon histoire, mais même euh, objectivement, je pense que c'est un très très bon investissement. Donc Pundi X, euh, voilà, 350% en mars, mais on peut penser que sur le long terme, ça va exploser. Si euh, l'équipe, bien sûr, elle est sérieuse et stable, et euh, je vais finir avec une dernière parce que je pense que la vidéo est trop longue. Et, mais n'oubliez pas que j'ai écrit aussi euh, souvent des articles sur le blog Coin où je parle de tokens euh, pareil, hein, des cryptos qui sont intéressantes, des, des bons projets. Et j'ai récapitulé celles, euh, celles qu'on a vues, celles qu'on va voir là, celles dont je ne vais pas parler parce que la vidéo serait trop longue, et surtout celles aussi qui ont explosé au mois de mars. Mais on parle aussi des tokens de ville, de farming qui ont pris, etc. Donc voilà, ça peut être intéressant pour vous. Et pour finir, donc, on va regarder Maps, que je trouve aussi intéressante et euh, qui a un potentiel énorme. C'est la possibilité de regarder des cartes, donc euh, des, des Maps hein, du, du monde entier, mais en étant hors ligne. Ça, c'est épatant encore une fois, quand on voyage, c'est un obstacle qu'on rencontre souvent, c'est-à-dire qu'on veut aller à un endroit ou quoi, mais on n'a pas Internet, on ne peut pas se connecter sur Google Maps, et là, ce sera enfin la possibilité de le faire, en fait, en étant hors ligne. Mais elle ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'elle a prévu aussi des partenariats avec des commerçants, par exemple des commerçants qui accepteraient les crypto-monnaies, il y aurait des, des récompenses, etc. Donc le, le projet, l'application a été super bien pensée d'un point de vue marketing, il y a de plus en plus d'utilisateurs on peut l'utiliser dès maintenant et le jeton Maps, je pense là encore, c'est un bon investissement dans la mesure où c'est un projet qui très certainement va être utilisé parce qu'il y a une vraie utilité. En tous les cas, moi je l'ai déjà installé par exemple. Donc ça servira aussi de portefeuille donc pour acheter, pour échanger, pour recevoir des crypto-monnaies. Vous voyez encore une fois, ça montre que ça peut être un projet vraiment très sérieux. Alors j'arrête là la vidéo, j'aurais pu vous parler d'Engine, de Decentraland, il y a vraiment d'autres projets vraiment vraiment très intéressants. J'aurais pu aussi vous parler, n'est-ce pas Patrice, de Solana. Qui est une bombe. En tous les cas, qui s'avère être une des blockchains les plus efficaces jamais créées. Donc voilà, je finis comme ça. Je ne sais pas si ce format vous a plu. En tous les cas, quand j'ai fait ces recherches là, ça a été très difficile de faire le tri. Donc je me suis dit tout simplement que j'en ferai d'autres selon les périodes ou selon les thématiques par exemple. Euh, en tous les cas, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est bien le trading, mais quand vous faites du trading, vous ne savez pas forcément euh, quel est le projet. En fait, souvent, même moi, hein, je vous dis ça, mais même moi, je le fais comme ça. C'est-à-dire quand je fais du trading pur, je regarde simplement les graphiques. Hein, je fais que de la technique. Et je sais même pas parfois quel est euh, vraiment le vrai enjeu du projet. Mais j'aime bien investir comme ça. Je trouve que c'est plus euh, rationnel. C'est même plus euh, intéressant et c'est même plus divertissant, en fait, tout simplement, de le faire comme ça. C'est-à-dire qu'on place de l'argent, là, pour le coup, comme un business angel, en se disant, le projet, il va prendre. Euh, je finis comme ça. Une dernière fois, je suis désolée de me répéter, mais je suis obligée de le dire. C'est pas un conseil financier. Personne à la science infuse. Si on savait qu'elle crypto allait prendre de la valeur, vous pensez bien qu'on serait tous riches. On suivrait tous euh, telle ou telle personne. Mais c'est... Pas comme ça que ça marche Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte il ya aussi le hasard hein, tout simplement enfin il ya des choses qu'on ne maîtrise pas forcément bien sûr là on a parlé de projets qui ont l'air stables et solides et qui probablement vont prendre ça reste des bons investissements comme ça sur le papier mais on n'est pas sûr que enfin on n'est jamais sûr de rien quoi tout simplement encore une fois je vous partage à titre amical en fait mes recherches je suis à l'écoute de ce que de vos investissements aussi j'aime franchement écouter je vous parle sérieusement j'aime bien savoir dans quoi vous investissez etc ça me donne une mesure un peu du marché et de la communauté. J'aime bien qu'il y, euh, qu y ait un échange, quoi, tout simplement. On est tous des investisseurs, on découvre tous ça. Et voilà, maintenant, on n'a plus qu'à nous souhaiter de faire des bons gains et que ces sociétés prennent de la valeur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut